Ben bonjour, Nathalie Marchand, je suis adjointe des cadres de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et pourquoi je suis là aujourd'hui Je dirais que c'est la énième fois que je suis là. Ça fait trois ans que ça dure, qu'on est en grève partout, qu'on alerte sur la situation des lits, des, des urgences, des maternités, des EHPAD. Donc aujourd'hui, il y en a assez. Et on est là pour la énième fois pour dire stop à la fermeture des urgences et des maternités. Pour dire stop à ces espèces de missions flash que le président voudrait lancer, soi-disant encore, pour faire un état des lieux sur les départements ou sur les territoires. Les états des lieux sont faits. Il nous manque 17 000 lits à l'hôpital public. Il nous faut 300 000 personnels pour toute la France, dans la santé, dans l'action sociale et médico-sociale, et service à la personne. Le diagnostic, il est fait, simplement, ils ne veulent pas embaucher et ne pas injecter des budgets à la hauteur des besoins. Comment considérer aujourd'hui qu'on a un hôpital de pointe comme l'hôpital Saint-Louis On a un service d'immunohématologie, de cancérologie, qui a 26 lits. C'est un, un service de renommée internationale qui est sur la sellette pour fermer. Pourquoi faire Pour aller dans le lucratif On ne soignerait plus demain les leucémies on ne soignerait plus les cancers. Mais enfin, ça suffit, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'autre cho chose à réfléchir. Un plan d'urgence, ça veut dire de l'embauche ça veut dire de l'accessibilité à la formation de manière continuelle pour les professionnels réactualiser ses savoirs, ses savoir-faire continuellement, qui rend attractif, justement, le service public et l'hôpital. Et enfin, augmenter, mais de manière exponentielle, tous les, tous les salaires. Une infirmière qui commence à 1 400 euros, comment voulez-vous que tous ces jeunes qui ont passé cette période Covid aussi dure qu'elle a été, à 1 400 euros, ils aient envie de rester ben, Ils ont envie de se protéger même eux-mêmes. Donc pour rendre attractif, qu'il y ait une volonté de réintégrer tous les suspendus, qu'il y ait une volonté de rattraper et de récupérer tous les jeunes qui sont partis par le biais de l'augmentation des salaires par le biais de meilleures conditions de travail, des budgets qui sont à hauteur pour matérialiser le travail. Et puis enfin, quand même, quand M. Macron, le président de la République, nous annonce qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, mais on se fout de nous dans nos métiers pénibles. 60 ans, c'est déjà bien. Alors, en plus, il va falloir encore qu'on fasse des efforts pour travailler plus longtemps. Alors, vous savez, moi, je le dis, le quoi qu'il en coûte, on en a marre, quoi. On le paye assez, humainement, hein. je ne parle même pas en termes de deniers. Hein. je parle en termes d'humains. Voilà. Il faut respecter les personnels et leurs revendications pour l'intérêt général. Il faut maintenir, reconquérir notre protection sociale et sécurité sociale, qui sont ces financeurs de nos hôpitaux publics. Et donc, si on emploie, il y aura de la cotisation sociale, et donc il y aura des deniers pour l'hôpital public.